Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler d'une petite grille d'analyse euh, pour voter dans, dans cette campagne euh, présidentielle euh, française qui commence euh, maintenant pour 2022. Donc euh, en fait euh, je pense que le salut de la France passera par son retour à la foi catholique. Donc il faut euh, nécessairement... Euh, un programme politique qui respecte totalement la doctrine sociale de l'Église. Et euh, il faut aussi sortir la France du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire du complot mondialiste, par le Frexit, la sortie de l'euro, les accords de Schengen et de l'OTAN. Comme ça, nous aurons toute euh, la maîtrise de, no de notre destin collectif. Et il faut bien évidemment mettre fin à la dictature sanitaire qui est une partie intégrante du nouvel ordre mondial, pour nous mettre en dictature. Donc, euh, alors, sur la nécessité du respect de la doctrine sociale de l'Église, je voulais vous signaler euh, qu'il existe euh, un programme euh, politique qui sera celui du, du futur grand monarque de la France. Un programme politique euh, que j'ai moi-même rédigé d'ailleurs, qui s'appelle « Pour une France catholique et royale ». Et c'est un programme euh, dogmatique, donc assez général. Euh, en fait, c'est une synthèse de la doctrine sociale de l'Église, donc j'ai pas beaucoup de, de mérite euh, là-dessus. J'ai juste synthétisé la doctrine sociale de l'Église et j'ai repris quelques idées de bon sens. Donc voilà, je vous, je vous mettrai les liens. Vous avez les liens euh, pour vous procurer cet ouvrage... Euh, en pdf en papier je, je l'ai aussi commenté sur youtube donc euh, effectivement il faut un programme totalement catholique et euh, à minima que ce que, que le programme du candidat en question euh, respecte les trois points non négociables de la doctrine sociale de l'église donc ces trois points ont été évoqués par euh, benoît XVI. donc voilà je vous ai mis l'extrait du du document et le lien vers, vers, le, vers ce, ce discours du pape Benoît XVI. En gros, ces trois points non négociables, c'est l'interdiction absolue de l'avortement et de l'euthanasie. Et, et donc, effectivement, pour, pour l'avortement, il n'y a qu'une seule exception, en fait, c'est si le développement de l'enfant, si on est sûr que le développement de l'enfant engendrera euh, la mort, enfin, sa, sa propre mort et la mort de la mère. Là, effectivement, on peut pratiquer un avortement, euh, et bémol pour l'euthanasie, effectivement, l'Église ne recommande pas l'acharnement thérapeutique. Il faut aussi, donc, un de ces trois points non négociables de la doctrine sociale de l'Église, c'est l'abrogation et l'annulation de tous les mariages euh, homosexuels. Et il faut aussi, euh, troisième point non négociable, que, euh, que les, les, le droit des parents à éduquer leurs propres enfants soit maintenu. Donc euh, cela passe par euh, ne pas entraver l'école à la maison, euh, ne pas entraver les écoles hors contrat, etc. Donc en fait, si, si, euh, donc, ce sont des points non négociables de la doctrine sociale de l'Église. Ça veut dire que théoriquement, un catholique ne peut pas en première intention voter pour, un, pour un candidat qui euh, ne respecterait pas ces, ces trois points. Autrement dit, euh, s'il vote pour un candidat, par exemple, pro-avortement, euh, il se fait complice. Euh, voilà. Bon, maintenant, le... Alors j'avais appliqué cette, euh, cette... Enfin, appliqué cette euh, notion euh, en 2017, Donc ce qui fait que je n'avais pas voté euh, en 2017, ni au premier tour, ni au, au second tour, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de programme catholique. Je pense que... Maintenant, en 2022, que la situation est trop grave, et, euh, parce qu'en en fait, il y aura, y aura, pas. je ne pense, je pense pas qu'il y ait de, de programme euh, politique qui nous sera proposé qui, qui, qui respecterait ces trois points non négociables. Euh, le, seul, le seul candidat qui se revendique catholique, c'est Jean-Frédéric Jean Poisson. Euh, du parti euh, VIA, euh, Voix euh, du Peuple, je ne me souviens plus très bien. Mais euh, même lui, euh, sur l'avortement, il n'est pas, pas clair. Il y a un flou artistique. Je crois qu'il veut réduire l'avortement, mais il ne veut pas l'interdire absolument. Ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui est, pour moi, euh, inacceptable. Donc même le candidat qui se revendique... Euh, le plus catholique, euh, qui se rendit catholique, ne respecte pas déjà ce premier point sur l'avortement. Il, il veut bien évidemment les, les réduire au maximum l'avortement, mais il, il ne veut pas l'interdire absolument. Je crois que sur le mariage homosexuel, il veut quand même. Euh, euh, il est sur, sur la même position que moi, c'est-à-dire abroger et annuler les mariages homosexuels. Après, je, je, je sais pas. Enfin, je pense qu'il respecte aussi le, le droit des parents à éduquer leurs enfants. Euh, donc, deux, donc, premier point, il faut que la France redevienne catholique. Euh, son salut passera uniquement euh, par cela. Alors, je peux vous dire que ce ne sera pas pour 2022, bien évidemment, vous vous en doutez, mais que, euh, après, euh, enfin, en fait, la, la France redeviendra catholique et lumière du monde et reprendra sa, fille, sa, sa position de fille aînée de l'Église. Elle reprendra cela dans quelques années. Donc c'est pour très bientôt, au début du millénium, avec ce fameux grand monarque, ce roi très chrétien qui viendra restaurer la catholicité en France. Et euh, la France pourra euh, de nouveau rayonner sur le monde et euh, infuser euh, les valeurs chrétiennes sur le monde. Et euh, donc voilà, nous, nous, nous assisterons très bientôt après la dictature de l'antéchrist. Après la chute de l'antéchrist, nous, nous assisterons à une re du monde par la France et par le grand monarque. Donc il faut aussi... Donc, nos ennemis, les francs-maçons, les illuminati, euh, ont un complot mondialiste, ont ce, com ce complot du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire d'instaurer une dictature planétaire, un gouvernement unique, une monnaie unique, euh, une religion unique, euh, voilà, c'est leur plan. Et euh, donc c'est le travail de, de, des maçonneries mondiales, ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Et il faut sortir la France de ce complot mondialiste. Et pour ça, il faut le Frexit, la sortie de l'euro, des accords de Schengen et de l'OTAN. Et bien évidemment, il faut aussi sortir la France de la dictature sanitaire. Ce sont les, les deux points pour sortir du nouvel ordre mondial, euh, le Frexit et euh, la fin de la dictature sanitaire. Euh, effectivement, euh, et l'Union européenne fait partie de ce, de ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'Union européenne sera une des dix sous-régions du nouvel ordre mondial. Euh, Renseignez-vous sur ces dix euh, biorégions, hein, c'est documenté. Euh, donc pour sortir d'une crise, il faut en avoir les moyens, et donc il faut que la France reprenne sa pleine souveraineté notamment sur ses prérogatives régaliennes. C'est-à-dire qu'il faut que la France retrouve son droit, retrouve la, la possibilité de légiférer, qu'on soit maître chez nous. C'est-à-dire qu'à à, l'heure actuelle, le droit européen euh, cornac 80% de, de, de, de notre droit interne, ce qui est inadmissible. Nous ne sommes plus maîtres chez nous, euh, nous devons reprendre la main sur notre législation, sur notre droit national, c'est le baba pour sortir d'une du, du, crise, d'un carcan. L'Union la, la, européenne est un carcan, est une prison des peuples euh, aux mains des, des, des, des banquiers et, du, et des multinationales. Il euh, y a un très fort lobbying euh, à la Commission européenne. Il euh, y a plus de lobbyistes que de députés européens et que, euh, et que de, de commissaires européens, bien évidemment. Et donc il faut reprendre euh, notre législation, il faut reprendre aussi notre monnaie avec notre propre banque centrale. Donc il faudra abroger la loi de Pompidou Giscard de 1973, euh, qui, euh, qui en fait euh, interdit de nous refinancer à taux zéro euh, par notre propre banque. À l'heure actuelle, nous, nous passons... Euh, bon, Déjà, là, il y a la Banque centrale européenne à Francfort, mais il y a aussi le fait que l'État se, se refinance aussi sur les marchés financiers à des taux de... Euh, bon, là, les taux sont négatifs, mais euh, euh, les taux sont... Euh, enfin, on peut dire qu'en moyenne, ils étaient de, de 5%, alors qu'on pouvait se refinancer gratuitement avec une banque centrale. Et il faut aussi qu'on reprenne la main sur notre budget, bien évidemment. Donc pour ça, ça implique de, de sortir des critères de Maastricht, etc., de l'Union européenne. Il faut euh, un, État, un État digne de ce nom a euh, le contrôle de ses frontières, donc de ses flux migratoires, euh, de sa politique duranière. De... Il faut aussi bien évidemment contrôler les mouvements de capitaux. Donc je vous, là, je vous... ne bon, je, je vais pas m'étendre là-dessus, mais l'immigration euh, est un instrument aux mains des, des mondialistes pour détruire les nations pour les diluer, pour les affaiblir. Euh, il faut bien évidemment reprendre la main sur les mouvements de capitaux, euh, tout ce qui rentre et qui sort de notre territoire, euh, pour éviter justement que des, des puissances étrangères prennent la main sur nos, sur nos usines stratégiques, sur, sur, nos, sur, nos, sur nos terrains, sur nos vignobles, sur nos, sur nos propriétés on doit mettre, être maître chez nous, c'est le B.A.B.A. en fait. Euh, il faut bien évidemment qu'on reprenne euh, la main sur notre politique étrangère, donc que nous sortions de l'OTAN pour ne plus faire euh, partie, malgré nous, des, des guerres des, des États-Unis, on n'a rien à faire euh, en Syrie, on n'a rien à faire... Euh, en, voilà, dans, on n'a pas à suivre les, les États-Unis dans leur délire euh, belliciste. Euh, il faut bien évidemment soutenir les entreprises qui le nécessitent, donc c'est la politique de l'État stratège et du patriotisme économique qui n'est pas possible dans le carcan européen. Et donc il est inadmissible que, aussi que l'Union européenne entrave nos politiques concernant notre agriculture, notre pêche, notre transport, notre transport, notre énergie, la recherche, notre politique euh, aussi spatiale. Donc voilà, et il faut aussi mettre fin à la dictature sanitaire, et euh, donc plus de masques, plus de passes sanitaires, pas de vaccination obligatoire, plus de confinement, et de couvre-feu. Bon là, je ne vais pas trop m'étendre, parce que euh, y a, cette vidéo est destinée à YouTube, et il y a une censure là-dessus. Mais voilà, je voulais vous, vous parler un peu de cette grille d'analyse pour, pour la campagne présidentielle en France de 2022 qui s'annonce une grille d'analyse pour euh, déterminer euh, votre vote. À très bientôt pour une prochaine vidéo.